What's up, Jean-Déten, j'espère que vous avez tous maléfouement pour une nouvelle personne parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur le skyblock d'A. Pixel, et bien oui, pour enfin une nouvelle update. Ça fait tellement longtemps les amis qu'on l'attendait cette update et ils l'ont enfin sorti. Le master mode des donjons est enfin présent. Ils ont aussi fait énormément de changements aux euh, items de donjons, mais je vais parler bien sûr juste des euh, plus importants. Je vais pas euh, tout tout tout tout tout parler du patch note. Le patch note va être le premier lien dans la description si vous avez envie de tout tout tout savoir. Malheureusement, il est en anglais pour ceux qui ne parlent pas anglais. Ben, good luck, utilisez Google Traduction. Donc, il faut savoir qu'ils ont sorti le Master Mode et comment ma le Master Mode fonctionne. Vous cliquez ici, le Floor 1 devient le Floor 8, ensuite le Floor 9, 10, 11, 12, 13 et 14 et euh, ça va comme ceci. Donc, le Floor 1, Bonzo, il est plus dur à faire que le Necron et le... ainsi que... même si c'est Bonzo, vous allez dire « Oui, mais les gars, c'est Bonzo !» Ben, Bonzo, inquiétez-vous pas les amis, c'est aussi difficile que le Floor 7 voire plus. Floor 2 je l'ai pas encore fait, floor 3 et floor 4 et floor 5 non plus, mais je sais que si on termine un floor 5, euh, nous allons euh, avoir 150 000 XP d'un coup lorsque vous terminez le Master Livid en floor 5. Vous n'avez pas de nouveaux items encore, la seule euh, changement qu'il y a c'est que vous avez plus de chances euh, d'obtenir euh, comment s'appelle des de, de, dans les, des bons items dans les coffres à la fin et aussi vous gagnez énormément d'expérience. Euh, d'expérience aussi et on fait en sorte que dépendamment du nombre de collections que vous avez donc si vous avez par exemple 1000 de euh, écran et vous faites un floor euh, 7 vous avez euh, plus de euh, dxp donc attendez juste pour être sûr à 100% donc en gros si tu as 1000 de trucs tu peux avoir jusqu'à 150 extra expérience en plus donc si tu as par exemple 1000 comme 1000, c'est 150 fois en plus. Donc, un floor 7, je crois que ça donne 75 000 XP, si je ne me trompe pas. Dans ces alentours-là, j'avais vu. Moi, par exemple, je n'ai pas, euh, pas de. J'en ai pas 1000. Moi, ça va être plus 1 x 30, je crois. Ou x 25, je pense. 20... Plus 25 d'XP. Donc, ça donne quand même un peu plus d'XP. Euh, si je fais des floors 4, par exemple, j'aurai un peu plus. J'aurai plus un 40% d'XP de plus. Donc, voilà. Ça dépend de votre collection. Vous avez plus d'XP à gagner. Ils ont euh, aussi. Euh, remodeler la classe euh, Buzzerker Donc lorsqu'on va dans la classe Buzzerker ici On va dans Buzzerker On peut voir que maintenant le, le, tu as plus de knockback avec euh, le tank Aussi tu as euh, 80% des dégâts qui sont diversés euh, Tu prends 80% des dégâts de tes potes euh, Tu as la chance de euh, te heal quand tu prends euh, Quand tu tapes un mod c'est comme un peu lave style Et euh, tu as un permanent 30 de défense et tout Donc ils ont changé la classe healer Ils ont aussi changé euh, d'autres classes aussi c'est la Berserker. Donc, le Berserker, Your Next Hit of Killing a Mob. Donc, vous faites plus de dégâts quand vous faites des mobs et quand vous tuez des mobs. Et puis, tu peux faire énormément de dégâts maintenant au Berserker. Malheureusement, il faut que ça soit de close range. Donc, c'est un peu chaud quoi. L'archer, je sais pas si on change quelque chose. Mais bon, je vous montre au cas. Je pense pas qu'ils ont changé quelque chose. C'est surtout au tank et au Berserker qui ont changé. Aussi, lorsque tu meurs, maintenant tu as 50% de ton mana directement. Donc, t'as pas à attendre à régénérer ton mana. Euh, et puis voilà, je pense que c'est tout, vraiment tout ce euh, qu'il y a, qui a eu de niveau des donjons euh, Vraiment, c'est quand même pas si mal Ah oui, il y a aussi la classe healer qui ont changé aussi Donc voilà, la classe pacide, euh, voilà, classe... Euh, voilà quoi, vous avez tous les trucs, je vous montre tout Je sais pas exactement quest ce qui a changé, mais je vous montre Voilà Ensuite, ils ont eu des changements sur les boomerangs qui étaient méga cheatés, les amis. Vous vous souvenez, les boomerangs vous pouviez faire des millions et des millions de dégâts. Maintenant, ça, ça a été nerf un peu. Ils ont nerfé la strength, euh, le dégâts, je veux dire, de 320 à 270. Aussi, un autre truc intéressant qu'ils ont fait, euh, ils ont nerf la, la Hyperion. Donc, euh, je vais vous montrer euh, ma Hyperion ici. Maintenant, avec la Hyperion, les gars, on fait des dégâts, euh, des XP, on gagne de l'XP. Donc, ça, c'est cool. Enfin... Euh, aussi, le truc qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont buff, buff la Valkyrie, l'Astra et la Skilla. Ils ont tous donné des ajouts, sauf la Hyperion. Elle a eu un petit nerf au euh, niveau du mana. Donc, on va voir, regardez. Ça lag like pas du tout, c'est cool. Euh... Pourquoi ça monte pas l'XP oh, ça marche déjà plus Ah, voilà. On gagne de l'XP. Même avec le clic droit, on gagne de l'XP normalement. On gagne l'XP même avec le clic droit. Ça, c'est cool. Ensuite, euh, ils ont réduit le radius du, euh, du clic droit comme ça, là, du Wither Impact sur tous les armes. quoi. Wither Impact et Implosion, c'est des crises à 6 de radius à la place de 10. Avant, c'était 10 blocs. Maintenant, c'est 6 blocs. Donc, il y a une petite différence. Mais euh, ça change pas grand-chose pour les donjons. En vrai, ça va tellement vite dans les donjons que, honnêtement, j'ai pas vu la différence. Ensuite... Il y a eu des changements sur les pets et tout, ça je vous laisserai voir sur le forum vu que ça m'intéresse pas. L'autre truc qui a changé c'est les dragons, les amis. Les dragons ils ont changé énormément parce que maintenant il y a une limite de dégâts que vous pouvez faire sur les dragons. Donc les dragons vont devenir entre guillemets refun à faire parce que maintenant c'est capé sur le nombre de dégâts que vous faites. Par exemple, euh, c'est comme ça aussi sur le Arcane, le Magma Boss, Stone Protector et les Headless Monsters. Donc en gros euh, tous les dégâts que vous faites au-dessus de 0.4% vont être euh, Tu pourras plus faire au-dessus de ça quoi En gros euh, Tu pourras faire euh, tes dégâts de 0.4% Ensuite jusqu'à 0.4.6 qui vont être réduits jusqu'à 90% C'est un peu compliqué Vous allez pouvoir voir sur le forum Mais en gros les. Maintenant c'est imp... quasiment impossible de faire 48 millions de dégâts Le plus que vous pouvez faire je crois hein, que c'est euh, genre 1 ou 2 millions sur un dragon euh, donc, euh, ouais, voilà quoi. Donc, les dégâts sont réduits par 90% quasiment. Donc, ça, c'est vraiment euh, chaud. Mais c'est vraiment cool parce qu'en fait, euh, ben, ça donne une chance à tout le monde d'avoir des loot. Quoi. Il n'y a pas juste un gars qui a 300 millions de, de trucs et puis voilà. C'est la même chose, comme je dit pour le Magma Boss, le Under, euh, les Under Dragons, le Unstone Protector et le Headless Monster et le Arcané. Donc, le nouveau euh, truc. Ensuite, euh... Il y a quoi d'autre qui a été changé Bon, il y a plein de trucs qui ont été changés au niveau de la Wither Clock et tout. Donc, la Wither Clock, euh, ça se désable quand tu changes d'armure maintenant. Euh, L'habilité du Wither Clock ne fait plus de dégâts. Elle te protège, mais elle fait plus de dégâts. Euh, le Rabbit Hat ne marche plus dans les florcettes du catacombe. Le Laser Orb, il marche maintenant. Les Fells, sont... la Fjell Sword pour les healers marche enfin. Et puis, voilà. Il y avait quelques Catacombes, euh, salles de catacombe qui avaient des problèmes. Ça a été fixe. Et puis, voilà. Il y avait quelques... Il y avait quelques méthodes d'AFK qui ont été euh, réduites. Donc, tu sais, dans les Dwarfman, vous pouviez AFK sur votre rush et avec votre Frozen Blaze. À ce qui paraît, ceci a été fixe. Donc, voilà, c'est tout pour la mise à jour euh, d'aujourd'hui. Mais avant qu'on se laisse, les amis, je voulais quand même parler de euh, qu'est-ce qui va se passer. Donc, euh, iPixel ont récemment fait en sorte que tous les joueurs qui utilisaient des mods... Euh, vont être bannis ou des trucs comme ça, enfin des conneries comme ça, donc je vais faire une vidéo pour expliquer ça, elle devrait sortir samedi, mais ne vous inquiétez pas, il y a eu des corrections depuis et c'est vous... pas tous les modes qui vont être bannis, juste vous avertir d'avance, c'est les modes qui modifient quelque chose in-game, donc dès que vous empêchez de cliquer par exemple sur les expérimentations ces trucs-là, ceci est interdit, mais ne vous inquiétez pas, si vous avez des modes juste pour afficher la map, les trucs comme ça, ou bloquer des slots dans l'inventaire, cela ne dérange pas, c'est tout ce qui l'affecte dans le gameplay, donc on en reparlera dans une Vidéo un peu plus tard, peut-être samedi ou voilà. J'attends quand même d'avoir un peu plus d'informations parce que je veux pas dire n'importe quoi. On a attendu, ça fait quand déjà une semaine. Il y a déjà eu deux trois changements, donc je vais attendre encore un peu voir si on encore des changements. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous sortir une vidéo sur ça dès que possible. Aïe aïe aïe. Bon, je vais dormir les gens. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Icon. Ciao, ciao.